Les enjeux politiques actuels au Cameroun sont multidimensionnels et multiformes. L'une des préoccupations importantes qui préoccupe le pays est la crise anglophone. Cette crise provient de la région anglophone du Cameroun, qui représente environ 20% de la population. Le conflit est apparu en raison de la marginalisation par le gouvernement des anglophones, qui réclame depuis longtemps l'égalité des droits, des opportunités et la reconnaissance au sein du gouvernement central à prédominance francophone du Cameroun. Les racines de la crise anglophone remontent à l'histoire coloniale du pays, où le Cameroun était divisé en deux territoires, les sphères britanniques et françaises. Depuis l'unification des deux territoires en 1961, la minorité anglophone se sent exclue du processus décisionnel du gouvernement central. Au cours des dernières années, les tensions ont augmenté en raison de l'incapacité du gouvernement à répondre aux demandes des anglophones, qui comprennent la nomination d'un gouverneur anglophone, l'utilisation de l'anglais dans les tribunaux et les salles de classe et l'allocation de ressources pour développer la région. La crise anglophone a entraîné des violences, des manifestations à grande échelle, des arrestations et le déplacement de milliers de personnes. Le gouvernement a adopté une approche intransigeante dans la répression des séparatistes anglophones, ce qui a encore aggravé la situation. La crise a également entraîné des difficultés économiques pour la région, avec des écoles et des entreprises contraintes de fermer en raison du conflit en cours. Malgré les efforts de médiation d'un large éventail d'organisations internationales, la crise anglophone reste non résolue. Exemple 1. John est un anglophone vivant dans la région nord-ouest du Cameroun. Il est enseignant et enseigne l'anglais dans une école locale depuis dix ans. Lorsque le gouvernement a nommé un gouverneur francophone pour leur région au lieu d'un gouverneur anglophone, John et ses collègues enseignants se sont mis en grève pour exiger une représentation égale au sein du gouvernement local. En conséquence, il a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours par les forces gouvernementales. Depuis lors, il s'est activement impliqué dans divers mouvements de protestation réclamant l'égalité des droits pour les anglophones au Cameroun. Exemple 2. La crise anglophone a causé de graves difficultés économiques à la région du nord-ouest du Cameroun. Victoria dirige une petite entreprise où elle vend des vêtements et des accessoires sur un marché local. En raison du conflit en cours, elle n'a pas pu reconstituer ses stocks car les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Beaucoup de ses clients ont également déménagé et le marché est devenu beaucoup plus calme. Elle s'inquiète de la façon dont elle arrivera à joindre les deux bouts pour sa famille, car les revenus de son entreprise ont considérablement chuté. Exemple 3. La crise anglophone a également eu un impact significatif sur l'éducation dans la région du Nord-Ouest. Sarah est étudiante dans une école secondaire locale et n'a pas pu assister aux cours pendant plusieurs mois en raison du conflit en cours. L'école a été fermée et ils n'ont pas pu obtenir de ressources pour étudier en ligne. Elle craint de prendre du retard sur ses pères dans d'autres régions puisqu'elle a manqué plusieurs mois de scolarité. Les parents de Sarah s'inquiètent également de l'avenir et des opportunités que leur fille aura si ce conflit se poursuit. Testez vos connaissances. Qu'est-ce que la crise anglophone au Cameroun A. Un conflit entre Camerounais francophones et anglophones. B. Un désaccord sur la répartition des ressources entre deux régions du Cameroun. C. Une crise politique issue de la marginalisation de la minorité anglophone par le gouvernement central majoritairement francophone. D. Une crise sociale et économique résultant du déplacement de milliers de personnes au Cameroun. We'll